Là, maintenant, tout de suite, je te pose une question et tu l'écris en commentaire. Quel est pour toi le seul rôle ou l'un des rôles qui peut 1v4 en démon de sérieur UHC Ouais, bah écoute, le rôle à laquelle tu penses n'est pas celui-là. C'est même pas français ce que je dis. Mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle game et je serai... Je le dis pas, vous allez le voir. Si, en fait, je vais vous le dire, en fait. Enfin, c'est vraiment... C'est la pire intro que j'ai faite de ma vie, hein. Pour cette game, je suis Doma. Pour vous donner les 2-3 spécificités de mon rôle, je gagne 5% de force à chaque fois que je tue un rôle féminin. Je suis immunisé contre tous les pouvoirs de Slayer ou de Solo, et je peux activer ou désactiver ma commande en fonction. Et enfin, j'ai une capacité de dingue. Pendant 3 minutes, je peux activer de la glace sous mes pieds pour aller beaucoup plus vite, ce qui me permet de rattraper beaucoup de monde. Et vous allez voir que le 1v4 sort peut-être de... Enfin bref. Bonne game à vous, et n'hésitez pas à vous abonner. Tirer vers qui en premier? Oh, oh. c'est chiant ça, non? Pourquoi bah, t'as balayé? <rire> hein? T'as extrait toi aussi? Faire du soleil, cadeau! Allez! Oh merci! Oh le A, oh, oh, le streamer privilège, un privilege, hein. de Suisseur de streamer, streamer. waouh! <rire> jamais vu ça! Hein. Ah! Etis! Ouais! Ouais! Mais C'est ouais. qui? qui, qui ouais, mais on va éviter de le fricule quand même pour rien! Une... Non, mais tu oh, vas pas y aller! T'as tapé, t'as tapé, t'as le mec! Qui a fait ça? Non! <rire> <rire> <rire> ah non! Je trouve que le concept d'avoir la dalle à côté des rôles femmes, je trouve ça va tout un peu bizarre! C'est un? Bah, tu. genre. Il m'en a mis quatre? Mais. mais what? Mais je. Mais ça monte tellement vite! Salut! Salut. Mais je peux pas, je peux pas, drop Je dois attendre toutes les deux minutes pour drop C'est quoi les paliers C'est quoi 50 et 70 30 je foutu, je suis foutu Attendez, mais en vrai de vrai, je réfléchis, mais je suis foutu Elle, elle a quoi 70% Elle obtient l'information des effets du joueur, 100% Possibilité d'activer le pouvoir de la fleur de guise dans le corps d'un joueur Si le joueur est démon, elle peut faire exploser le poison dans son corps. Attends, elle a atteint les 100% bah, Je suis foutu, hein Elle, elle sait mon rôle ou pas Avec résistance Ça va, Ça va tes copains Ça va, ça va coulir Bah ça va et vous Ça va. Ça va. Malox. Ah t'es une merde. Ah oui. Ah ouais bon ça Bah ouais mais c'est pas cool. non Allez ils sont démons Ils sont démons Ils m'ont attaqué tout seul Ils m'ont attaqué tout seul Ils sont démons Ils sont démons Ils sont démons Ils sont démons Ils sont démons Ils m'ont attaqué ils faux C'est faux sont faux et... C'est ils sont... ils sont aussi. Non mais... Pfff, oui bonne... Bah... Oui bon, bon... Après il avait un peu un tracker vers toi apparemment donc... Bah du coup t'es à Kaza MDR Bah ouais mec, c'est ça, je suis bigu à casa. Oh, c'est lui est qui la boost. Non eh. oh, mais tu m'as mis les 4 dessus quoi, c'est un peu... Un... un peu pas cool quoi. J'en mis 4 à tout le monde. Non non, j'en ai 4, j'avais les 4 sur moi. C'est un peu chiant quoi, il vraiment aucun counter quoi. Bah ouais. Ah ouais. Ah bah ah, il est ah, demain. 13 HP, 13 PV. Ah bah euh, non, non, ok, bah Taïs ouais, c'est méchant aussi. Ouais, Taïs. Ouais. ouais. Ah ça s'en sort un coup ça Tiet, tiet, tiet, tiet mon gars C'est moi je suis là Ah pardon Ah c'est le truc de Oh c'est trop sur la glace Ok c'est mon goût derrière Merci Y'a BG, BG les mecs Y'a des mecs au dessus, y'a des mecs au dessus de Black Eyes Ouais mais Shinobu oua ouais, Mais Il m'a hum... remis une fleur Vas-y go hein J'ai trois minutes ça Donc euh, go, go, go, allo zéro Ouais bah du coup nous on a ce à côté de toi On a ce l'on quoi Et euh... Ah bah ils sont là Les trois Oh, c'est insupportable ta zone, char vrai, voilà Oh, le culot! Ouais, c'est vrai. Ça, même, ouais, non, non, non, non, non. Oh, ça me casse ça, les couilles! Que... Ouais, ouais, ça, ok. Ça se finit quand, qu frère? Ah bah, GG, je freeze. Allez. Ça reste? Oh, je suis bien, je suis bien. Ils sont là, c'est bon, on va 3 3v3. je suis bien. Ok, On termine. Vas-y, go, je suis. Ah, attention, je suis à vous. Ah. Là là là, attention. Redos redos Oh, ça casse les couilles, ton truc. Ouais. Eh ouais. Oh, Viens <rire> là, okay. Bien joué. Bon, bah, bah, moi à moi. je suis là. Je là, je suis là. Je suis non, je suis, suis. suis, suis. là, Là, là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. On a garde, zéro gars C'est trop là, ça, ça Ok, tenez J'ai ah. moins 5 heures. Hein, que... Ah, ouais, ils sont là, ils sont là Ah merde, putain euh, ça Vous, avez, des vous flèches avez la liste ou pas Euh... Non, j'ai je... pas. pas de flèches j'ai zéro flèche Du coup, il y a Spazot, euh, il est cramé En fait, elle m'a mis 4 fleurs, je n'ai rien pu faire Genre, bah je dis bah ma je... bah, bah, game est finie euh... Parce que tu peux drop une toutes les 2 minutes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 non Ah c'est Roulia. Bon, il oh, de, se barrer, il vient de. Ils ont speed Non tu bah, m'as Ouais wow. Mais ils sont Zenitsu et machin non Euh ouais, bah non est il est mort à Mais ils... ils sont peut-être Jigoro Kagekou ouais. Waouh. Ah merde On va go venir Non mais ils ont tous les deux spin 2 c'est quoi tous les deux spin 2 On va revenir revenir au 0, go venir au 0 Ah oh, ouais wow, y'a tous qui oui, ils nous ont fait euh, C'est Jigoro Zenitsu, ok euh... À droite Ah, ah, oui. ah oui. Mais il doit ah, oui, oui, oui, oui, oui, oui. avoir un gros rôle si c'est sanglier... Enfin, pas en un c'est un mais genre. C'est euh, moi qui me suis fait attaquer. <rire> si je ah peux oui. me permettre. Ah oui, oui, oui je me suis fait vrai, attaquer ouais, j'ai tué tout le, le groupe monde. Groupe de 5 slayers Oui, fou, le roi. oui. T'inquiète, hein. je suis bien. Ah, non. Pourquoi je suis attaqué Parce que je suis stun. Ah, mais non non mais Non mais non, mais non, mais, non le... mais non les dans gars, le... je suis avec vous. Oui, pourquoi il dit pas Faut le mon gars. Go go go go go go go go go go. C'est 4 c'est les gars, c'est 4 hein, c'est 4 hein. Wow, wow, deux mecs L'autre était méchant quoi. C'est qui les deux là C'est les deux là C'est et Il faut venir les gars. Venez, venez, venez, ils étaient 70. Oh, les les gars, ouf, oh viens putain Coucou Bah ouais mais j'étais dans la merde Saute saute saute Il a là, Ah sur moi Il Ouais Ouais ouais ouais vas-y vas-y vas il, il a... Ils ont tout speed 2 genre c'est une blague ah, un auto. Mais je te jure Je donnez... ah, euh, suis un peu derrière mais, euh, deux, enfin, deux, deux, non, mais c'est moi ça Mais il a piqué ma voix Ah oui il a piqué sa voix ouais. <rire> Mais c'est ma voix qu'il a pris là Oh putain Oh salut Léa 2007 <rire> quoi les Slayer ah, Salam bon, les gars. Le... Il a activé speed 3 Léa il a speed 3 c'est quoi qui est speed 3 C'est... J'ai beaucoup Waouh à Wouah Matko T'es obligé de cibler maintenant ouais. Oh mais fait chier fait <rire> chier On se fait défoncer là non <etit> on <douce> tourne au zéro Bah au zéro bah, on va faire tabasser mon ref non, non non les gars ils sont 4 Ah à gauche à gauche à gauche J'ai une force euh, les gars Vas-y euh, ah, go Go les pas... ah, couilles Ah après t'es tout seul Lux Ah les gars ah, Il m'a charmé il m'a charmé sans, Lux. Ah mais attendez J'ai contré tu es l'ex-fapyrus Tu es l'ex-fapyrus Tapez l'ex-fapyrus Tapez l'ex-fapyrus non non, <laughs> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh c'est quoi ça T'inquiète pas, j'ai résistance, t'inquiète pas, je pas. Vas-y go go là, go là. En, yeah. en, en, en, je... en bas, en bas, je suis solo. En bas, en En bas, en pas moi, oh, t'es pas D'accord, d'accord, d'accord. D'accord, d'accord. T'attaques ma Mitsuri, Bichard. Les gars. Les gars, les gars, les Les gars, Y'a beaucoup de coups qui, partent, qui, partent, qui passent pas j'ai l'impression T'inquiète t'inquiète t'inquiète t'inquiète Il va mourir, il va vraiment non Je Il est parti Et là, là tu vois, non, Mais là t'as rejoint avec elle Mais là t'as rejoint avec elle Ah t'es battu Bah t'as tout le monde alors Bah ouais avec toujours Alors on pas Voilà 3 mon oeuf résis combien Allez go go, ouais, go. j'ai ma chapeau euh... faut les séparer, faut les je, séparer. Je vas-y, vas-y, vas je vais sur X. Ah, Oh, vas-y, moi. T'as plus, t'as plus, t'as plus, t'as plus. Allez, d'accord, d'accord, d'accord. T'inquiète, t'inquiète. Il a brocké, t'inquiète, t'inquiète. Je brock, j'ai. Oui, ça va. Il faut le kill, il faut le kill. Vas-y, il tape. Bon, tape, hein. Mais il meurt Mais il meurt pas Putain. Putain, il est resté là. On voit le Oui. Ah non, j'ai pas eu. Oh ouais. Attends, mais pourquoi ma... Ouh, ma lâche, elle marche pas Il me faut des bottes et des... Il y a plein de stuff, là Une botte, vas-y. ouais. Ça, je peux drop, ça, je peux drop, allez. Oh, protection 3, turns 3 Tu peux le mettre Oui. Non. Ah ouais Bah si, normalement, si. Ah, c'est un rôle. Wesh, tranchant 3, puissance 4, frappe 2. wesh Montre Parce que j'ai... J'ai 23 levels, quoi Oh le power 4, punch 2, wow. Oh la la la la Je peux faire un power 5, non j'aurai jamais assez. Je pense pas. Essaye. Ah mais non, mais les enchants sont bloqués je crois. Power 3, ouais c'est ça. Vas-y j'augmente hein. C'est un peu à euh, mon avantage, mais de base moi tourne tout le temps tous les powers. Euh... T'as combien de gap Allez go. Y'a euh... qui avec nous du coup Bah ouais, du coup y'a Just 8 qui a fait un kill. Euh, bah du coup... Bah oui que... Bah du coup lui je l'avais. Bah du coup moi après, moi j'ai eu le coco chibon hein, j'ai pas eu le musane, non. Bah moi aussi. Bah du coup je pense, a, bah du coup ce qu'on connaît il y a juste Justuta, moi, toi, attends, c'est moi Il dit tout le temps bah du coup. Et du coup Bah et du coup euh... Du coup voilà quoi. <rire> Est-ce que t'as le... combien de stuff de gap Pardon. Euh j'en ai 19. Ça fait qu'on est dans la merde. Ça va. Hein. Ok. Et du coup t'as combien de kills ah ok, et du coup t'as pas de la liste Non Tu le dis plus hein <rire> Il est piqué. Ouais est mais bien. après t'as vu vu qu'il y avait des cams, t'as vu C'était chaud Je l'ai groupe qui qui parle là On est 3, oui, il, a LK, on il, il a on est On est il y a on est On est il, il est le Je les groupes eh ben, les gros, gros, Bah vas-y bah Oui non mais on, euh... on est 3 Il oui. est juste il est Oh oui Ça fait deux fois Ah Yubi Florese, il c'est la un peu. Oh ah, putain, peut-être que je eu, Florese, il force toi. Oh, wesh, wesh. Aïe, là, là, là. Ok, t'inquiète, mange. Vas-y, go fight. Vas-y. Je fais Venez, venez, là Ah, du coup, c'est chaud. Ah, c'est chaud, mon gâté. Vous a êtes pas démon, vous Pourquoi vous êtes casse Dommage. C'est une Bah oui. C'est vrai ouais. ah oui. Après, faut m'aider les frères là. Ah mais je suis pas trop moi, je me fais sauter aussi en fait. Hein. Ah Bichard, c'est toi Ah tu m'as mis une place, oh oui. c'est pas, bon mmh. pas, pas, cool. pas déjà. Bichard salut. salut Coucou Bichard Ouah attendez Ah euh, on était déjà en fight C'est t'inquiète. En mal, fait on était déjà en fight Bah ouais. non non non non on Mais, mais juste... juste machin, il était pas avec vous Attends mais y'a -y un démon là dans le tas C'est qui les démons les gars s'il vous plaît et vous êtes trois Agapi et Dark, là on est deux. Ouais, ouais bah je fais un gros en fait, alors. Non, go, go oui. sur les deux là. Go, go, go. Non, non, non, non. Viens là, toi, viens là. T'as es essayé de me poutrer plus d'une fois dans la game. Viens maintenant. Tu veux pas un avion ou pas Oh c'est beau, non, regardez faut un aver, il faut un av jamais... il faut un av Il faut un av il faut un av Alors Dark euh, contre botaniste De chaque ouais, côté, d'un cool côté, cool. côté un démon Et de l'autre un Seigneur, bon c'est du coup parcours Magnifique de la ville de côté, c'est là-bas Bon attendez, vite je fume Léa là Il me souleve, me Non, on fume, fume de insupportable tous les de temps c'est trop Viens, on... Oh ouais ouais je peux faire le bac Il parce. est lent, il est lent Eh hey, t'es lent Ouais t'inquiète, t'inquiète. J'ai trié le stuff Non dégage, je, je t'aime pas. Vas-y <rire> non on va à zéro, Vno va à 0. T'as combien de gaps Ah j'ai un. Friends Tiens, tiens Dark. J'en je, ai 15 pourquoi Ok, non c'est bon. Non j'en je ai 10. J'en ai 10. Ok, bah c'est génial en vrai la vie. Ouais j'en ai 4, c'est génial. Bon, ah, c est, c est, moi aussi c'est génial. <rire> Je, je rigole zéro. Hein. dès que vous y avez l'occasion, vous le voyez fight, dès que vous avez l'occasion de le tuer, vous le tuez. Hein. Y'a aucun souci <rire> sur ça. <rire> non mais Léa, je vraiment prédoclé parce qu'il va nous fumer après. Oh là là là là là, là. il wanna c'est tout. derrière, derrière, j'arrive tout. Euh, Ayum il a firez, il a fire et firez. Oh, viens, viens, viens. Oh putain, Wesh Vas-y, viens les gars, y'en a un qui est tombé. De... Euh, tout, ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'ai bientôt Ouais, j'attends, mais c'est Ah, le, oh, le en bas Elle va pas, hein. Elle ton bon. ouais, J'ai euh, bugué, s'il Je suis mort Oh, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, oh, on est là. Bah, sûrement, sûrement, sûrement les frères, j'ai besoin d'aide. Oh oh. <rire> <rire> Tiens, j'en ai vraiment zéro là. Attends, mais ils sont mais... tous en tête <rire> C'est bon, je suis vivant. Ok, go sur rien, go sur rien NON Mais c'était une vanne Putain, euh... j'ai crash Bichard, la naise est AFK. Bah, c'est chiant. Mais Utah, il est Nezuko par contre. Il est Nezuko Bah oui Oui, bah oui, oui. C'est pour ça que je l'ai pas attaqué, vous êtes bête quoi. Je m'en doutais parce qu'il vient de dire la naise était AFK quand le mec bougeait pas. Ouais, pourquoi tu mets ta zone Bah, là maintenant Ouais. Pour 8. Allez, 1, 2, 3, 1, 3, 1, bah bien joué à toi du De <rire> la merde. Allez, si tu veux 1v1, vas-y. pas. Non, non, ça m'intéresse pas. Je vais devoir activer mon arme secrète. Non, ah non. Salut. Non. Vas-y, go, revenir. Ah, vous euh... le faites utiliser. Vous avez combien de duras sur l'autre Bah, moi j'ai moitié 140. Non, mais c'est bon, le Inosuke, par contre, il m'a fait trop rire, mais j'ai pas eu moi à du Le Dash, il m'a fumé, genre vraiment, quand je vous ai vu tous les deux mais dans la tu... faille. Lui il est pas tombé, il a mis un bloc à un, un truc. Euh... J'ai pas fait de lame. Bah tu peux en faire une, tiens, tu te... Il me faut une cache. Ouais, je suis un peu assisté. Ah, et vous avez des fleurs Non, mais on est passé à côté des fleurs. Justement. Oh non, je peux la faire non, ouais. Bah. Ah non, tu vois, il était pas. Il nous a menti. Ah, mais non, mais c'est Keito là, Nezuko. C'est Keito. Me donne une en plus, s'il vous plaît. Ah euh, là, c'est bon. Il a une, que j'ai bon. Deuxième fois que je change de passe pro, quand même, pour vous dire à quel point. Là. Bah en même temps tu t'es fait flouki, par contre les... je sais pas comment t'as fait pour faire tous les kills au début Bah j'ai activé mon truc Pit 2 euh, ça met de la glace et eux, les ouais. autres on se Donc euh, je suis qui je veux, je les rattrape comme je veux Je peux passer sur l'eau, là où les autres sont obligés de poser des blocs, bah moi je peux passer sur l'eau Keito okay, et tout Devant qui Ah t'aurais pas forcément dû hein. mmh. Jisiii Les gars Les gars Tourne en bas, tourne en bas Oh c'est un régime Je suis euh... J'ai un de J'ai juste C'est bon mort Y'a quelqu'un sur moi Muzan, Je suis mort Oh mais t'es c'est trop C'est trop C'est trop Oh la racine Oh la la Oh la la Oh la la Oh la la la la moi Oh la la la la Oh la la la la la la la la la la la la la la la vas recule, recule, recule, recule. C'est moi ça dégage, ça. Non, Mais c'est du... moi, ça pas... pas... Mais c'est ma voix Mais il a piqué ma voix Ah oui, il a piqué sa voix. <rire> Mais c'est ma voix qu'il a pris, là